Pour tous ceux qui peuvent me faire des remarques assez récurrentes du genre Espèce d'enfant de viol Mais pourquoi tant de haine je Fais plus de vidéos, énorme fils de pute. Il faut bien comprendre que J'ai une vie à côté de YouTube Et apparemment il y a des personnes qui trouvent que les instants musicaux dans mes vidéos sont trop présents Et c'est maintenant qu'on va savoir si je compte prendre cette remarque en compte Non à toi c'est Saraya Aujourd'hui encore on se retrouve pour tester un mauvais jeu Et cette fois on va jouer à un jeu D'horreur Et on va voir ensemble pourquoi c'est une valeur beaucoup plus sûre De lancer un classique comme Resident Evil Devil's Share est un jeu qui, une fois n'est pas coutume, a été retiré du magasin Steam. Ce jeu a été développé par Digital Homicide Studio, qui est un studio de développement fondé par James Romine. Oui, j'enregistre ce passage en post-production, parce que j'avais oublié quand je faisais mes records. Et oui, je me suis documenté sur ce studio avec Wikipédia, comme tous les gens qui font des vidéos YouTube. Et d'ailleurs, il y a de plus amples informations de pourquoi tous les jeux de ce studio ont été retirés du magasin Steam. Le lien est dans la description. En lançant pour la première fois Devil's Share, on est accueilli par... Euh... Oh... Oh... Sur cet écran titre, trois options nous sont présentées. Play, Play style Mode et Exit. Bien évidemment, comme dans tous les jeux du genre, ce n'est pas possible de personnaliser ces touches. Et par défaut, le jeu est en QWERTY. Du coup, on est obligé de passer son clavier en QWERTY. Et quand tu passes ton clavier en QWERTY, tu vas obligatoirement rédiger un message dans son intégralité pour te rendre compte seulement après envoi que t'as l'air d'un énorme trisomique. Bon alors, commençons par le commencement avec le bouton Play. Et c'est James Romin qui remporte une maladie vénérienne extrêmement virulente pour avoir littéralement chié sur mon écran principal Les débuts de David Cher se passent dans une station service. Une checklist d'objectifs nous est présentée en haut à gauche de l'écran. Il faut visiter des endroits alentour de notre point de spawn pour récupérer un trousseau de clés, un revolver et une lampe torche. Parce qu'on aime l'originalité. Et alors, première question. Est-ce que notre personnage a compris qu'il avait deux mains Parce qu'il nous est impossible de tenir le pistolet en même temps que la lampe torche. Et bon, le pistolet... C'est un peu un truc qui a été conçu pour être tenu dans une seule main. Du coup, on a le choix entre se défendre et voir rien du tout, et voir quelque chose, mais se faire niquer la gueule à coup sûr. Bravo Ouais, ouais Espèce de gros connard Niveau création d'un monde à l'arrache, on est aussi très bien servi. Genre, là par exemple. C'est quoi ce trou béant entre ces deux murs Faut pas s'inspirer de ça pour fabriquer une maison dans la vraie vie. Parce que déjà, je pense pas que ce soit réalisable. Et niveau intimité, on a déjà vu mieux. Et comme dans tous les jeux de merde Quand on s'éloigne un peu trop de la zone On a le droit à de somptueux murs invisibles Depuis que je suis tout petit Je rêve de passer ces murs invisibles par des développeurs. Parce qu'ils avaient la flemme de finir leur jeu, et parce qu'ils étaient trop incompétents pour mettre des putains de buissons pour délimiter leur zone, comme dans un Pokémon Et pour finir, c'est possible de se bloquer ici. Et j'ai tout testé. Tomber dans ce trou, c'est l'équivalent d'un game over. Parce qu'il n'y a absolument aucun moyen d'en sortir. Et il n'y a pas d'option pour revenir à l'écran titre. Du coup, il faut quitter le jeu, et le relancer. Je souhaiterais compléter une enquête de satisfaction pour pouvoir vous exprimer mon insatisfaction ah oui et bien sûr dans ce jeu les monstres puent la mer. Et alors bon en fait ces ennemis présentent un combo de problèmes qui rendent ce jeu parfaitement injouable Pour résumer ils infligent des dégâts au moindre contact Ouais ils leur en fait une animation d'attaque Et parfaitement au si leur peau entre en contact avec ta peau tu prends des dégâts, ils réapparaissent quand tu les as tués au bout d'un certain temps ils ne font pas le moindre bruit même quand ils sont tout près de toi Du coup, très rapidement, pendant les phases d'exploration Passe ton putain de temps à te prendre des coups dans le dos Alors qu'il n'y a pas de feedback audio de danger Mais bordel, est-ce que ça, ça a l'air d'être un gameplay amusant ah ah ah Ah oui, et vu que les ennemis réapparaissent, si tu ne progresses pas très rapidement dans le jeu, ça s'accumule. Et là où il y a un truc complètement con, c'est que si tu meurs, tu réapparais avec le nombre de munitions que tu avais avant ta mort. Et du coup, vu que forcément avant ta mort, t'as vidé l'intégralité de ton chargeur dans la panique, tu réapparais sans munitions. Par contre, les ennemis, ta mort, ça les fait pas disparaître. Mais heureusement, ils ont pensé à tout. On peut frapper avec sa lampe torche quand on est à court de munitions. Et vu que, comme je le disais plus tôt, les ennemis te mettent des dégâts au moindre contact, le temps que l'animation d'attaque se déclenche avec la lampe torche, euh, on a déjà pris un coup. Bon, je pense que pour me changer les idées, je vais essayer le Mud. C'est la même chose Mais on tire des cochons à la place de tirer des balles Mais à quel moment ils ont cru que ça... C'était une blague marrante Cet été, ne manquez pas la compile du LOL La compile avec toutes les blagues méga LOL De cet été Est-ce que vous savez à quoi sert Internet Explorer Ah... À... Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour le jeu Parce que de toute façon, le seul bouton qui reste sur l'écran titre c'est le bouton exit. Et sinon, je commence à avoir pour habitude, en fin de vidéo, de puber des gens. Mais alors, pour une fois, je vais auto-puber moi-même. Parce que si ça t'intéresse, je viens de créer un cloud sur lequel je vais essayer d'être actif et poster de la musique régulièrement. Comme sur ma chaîne, LOL Ah oui, et si tu as envie de m'aider financièrement, parce que le matériel, ça coûte extrêmement cher, parce que ça se voit peut-être pas comme ça, mais c'est genre gravement la galère J'en parle jamais, mais j'ai un Tipeee. Et dans la prochaine vidéo, j'essaierai de mettre le pseudonyme des potentiels contributeurs en dédicace sur l'écran de Enfin. J'ai pas trouvé mieux pour remercier Et sinon, je te laisse Mais surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents